Tout a commencé par un message de Cécile Coulon, qui co-dirige la collection avec Alexandre bord qui m'a demandé si j'écrivais de la poésie. Et la réponse était oui, euh, depuis très longtemps. Donc, euh, du coup, elle m'a proposé de lui envoyer des textes. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Elle les a soumis à Alexandre, je crois. Et ensemble, ils, ils, ont, ils ont choisi euh, euh, ce recueil qui est composé de deux parties euh, et qui avait la particularité d'être en diptyque avec des photographies. Donc je crois que c'est ça qui les a aussi intéressés dans, dans ce projet. Et voilà, ensuite on s'est rencontrés et ça c'était parti. La photographie, c'est vraiment ma deuxième passion après l'écriture. Donc j'ai toujours euh, voulu euh, lier les deux j'ai plusieurs projets en tête où je fais ça. Et là, c'était comme un exercice de style. C'était une mise en route de l'écriture du roman, dans un premier temps. Et puis, dans, dans le deuxième été, l'été 2019, c'était plutôt quelque chose pour me, me garder un peu vivante parce que j'étais vraiment tellement épuisée que j'avais besoin de ça. Pour moi, tout est lié. La poésie, c'est ça que j'aime dans la poésie, c'est qu'elle parvient, à mon sens, à, à lier à la fois euh, les sonorités et l'image que procurent justement les sonorités. Donc euh, pour moi c'était assez logique euh, d'associer la poésie avec euh, la photographie, avec la musique aussi, euh, puisque pour moi c'est la même chose tout ça, donc c'est venu euh, assez naturellement. J'ai du mal à écrire dans la vie quotidienne, c'est quelque chose que je, oui, je suis presque incapable de faire. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui disent euh, qu'ils écrivent tous les jours et tout ça, et ça, ça m'impressionne beaucoup, parce que moi je, je suis incapable de faire ça pour écrire. Il faut que j'aille quelque part, ou que je sois chez moi, mais en tout cas que ce soit un temps long et fermé, et, et de solitude intense. Donc la, la maison, pour moi, ça représente euh, ce... Ce, ce lieu euh, de possibilité euh, d'écriture. Ce qui lit les deux parties, c'est vraiment le... Le, le projet de diptyque à chaque fois du poème avec la photo. C'est vraiment ça qui est les deux parties. La première partie, plutôt sur la maison, euh, euh, où ce sont les jours absents, où c'est vraiment moi qui ai décidé de me soustraire au monde pour euh, écrire. Euh, chose qui n'est pas si facile, en fait, de s'absenter euh, trois semaines, euh, en l'occurrence, euh, quand on a une vie, euh, voilà, euh, par ailleurs, euh, de famille, euh, ou même, enfin, voilà, de... De, de travail, etc. Donc c'était vraiment un acte très symbolique pour moi de, de, de partir de, de chez moi, d'aller ailleurs et d'y rester trois semaines seule. Donc euh, voilà, ça c'était le côté maison. Et après, en fait, euh, tanière deux ans plus tard, c'était euh, vraiment comme une tanière d'animal. C'était un refuge où aller me, me reposer de ce qui, qui m'était arrivé, en fait. Euh, et de, donc euh, voilà, mais mais ce qui lie les deux, c'est vraiment cette idée de, de, du regard porté sur la maison. Donc dans, un, dans une, la première partie, c'est un regard porté sur la maison avec la musique parce qu'il y a cette histoire de vinyles qui sont photographiés dans toutes les pièces. Et dans la deuxième partie, c'est un regard porté sur la maison, mais plutôt dans, dans ses fêlures, ses fissures, c'est une, une vieille maison qui a vécu. Donc euh, on, voilà, on la regarde, mais sous un angle différent. Je considère Maison Tanière comme vraiment un recueil de poèmes. Je, pour moi, ce n'est pas du tout comme le roman. C'est même assez éloigné du roman. C'est vraiment des textes avec une recherche euh, euh, sur le son, sur la sonorité, sur le rythme aussi. Euh, chose que j'ai fait par ailleurs dans mon roman « Ça raconte Sarah ». Mais euh, là, avec euh, vraiment des contraintes que je me mets à moi-même, hein, mais vraiment formelles, euh, oui, de... De, de, de recherche de sonorités.